Bonjour à tous, c'est Camille de la chaîne Bicam. Et oui, on est en février, et oui, c'est ma première vidéo de 2020. Je m'en excuse, mais comme je vous l'ai dit, je suis sur un projet qui me prend beaucoup de temps. Et c'est un petit peu le moment de vous annoncer ce qu'il en est. Peut-être que vous avez déjà suivi via mon compte Bicam, et que vous êtes déjà un peu au courant. Mais donc, voilà, en fait, j'ai acheté une maison avec mon chéri, une maison qu'il faut rénover de A à Z. Et du coup ben, ça prend du temps, et comme j'aime faire des vidéos, et comme j'aime bien Youtube, eh bien je me suis dit que j'allais lancer une seconde chaîne Youtube, avec mon chéri évidemment, puisque sans lui ce serait quand même pas possible. Et donc ben, pour le moment on a déjà sorti quelques vidéos sur cette chaîne Youtube, je vous lance l'introduction pour vous donner un petit peu envie. À cette nouvelle chaîne Baraka Rénover. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, à laisser un like, à vous abonner, à activer la petite cloche, enfin faites ce que vous voulez, mais en tout cas sachez que si vous me soutenez, ça me ferait énormément plaisir. Pour ce qui est de Bicam vidéo, ne vous inquiétez pas, je suis en train de vous préparer des vidéos, ça va revenir. Je suis en train de vous préparer un making-off d'un stop motion que j'ai fait pour un client, je me suis dit que ça allait peut-être vous intéresser, donc... Soyez patient, ça arrive très très prochainement sur la chaîne. Et puis euh, autre chose, ben, bienvenue à tous les nouveaux arrivants, hein, parce que vous êtes beaucoup à venir, il y a beaucoup d'interactions pour le moment sur mes vidéos, donc ça je suis super contente. J'ai même un abonné qui m'a reconnu à un événement où je filmais, donc trop chouette, ça fait super plaisir. J'ai reçu de l'argent grâce à Amazon, ben, grâce au lien d'affiliation qui y a sous mes vidéos, donc grâce à vous j'ai gagné de l'argent. Donc là c'est ouf quoi, on peut dire que grâce à ma chaîne YouTube j'ai gagné de l'argent. Enfin grâce à vous, parce que sans vous j'aurais pas, forcément j'aurais pas gagné cet argent. Donc merci encore, et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas de sourire quand vous...